Bonjour, c'est Franck de Crelinium, bienvenue dans mon atelier. Vous avez vu dimanche dernier comment réaliser des queues droites avec le routeur boss, et bien aujourd'hui comment réaliser des queues d'arône avec le routeur boss. C'est parti mon kiki, allez, on se retrouve dans la vidéo. Alors bien évidemment je vais repartir sur mes petites planchettes de 100 mm de large, 15 mm d'épaisseur, pour pouvoir faire mes queues d'aronde. Alors euh, vous allez voir dans la vidéo sur l'ordinateur comment ça se passe pour calculer l'espacement, les angles et compagnie. Nous revoici donc sur la partie ordinateur, donc encore une fois on va sur The Craftman Gallery, on ouvre donc un nouvel onglet, on clique sur le lien qui va bien enregistré dans mes favoris. Alors, vous ne pourrez pas ouvrir mes favoris, hein, je précise. Hein. Non, une petite blague. Euh, informations, instructions. Dans l'aide en ligne, on, crie, on clique sur le deuxième lien. Et on se retrouve sur l'aide en ligne. Alors, toujours pareil, unité de mesure métrique pour les Européens. La largeur de ma planche, 100 mm. La largeur de ma fraise à queue d'aronde, 8 mm, elle reste comme elle est. Alors, l'angle de la fraise, il est de 8 degrés. Mais, moi, j'utilise des fraises impériales. Donc, je vais utiliser cette partie-là, cette, euh, cette nomination-là. 1 en 7, 8, à peu près 8 degrés. Alors, c'est euh, mes fraises qui sont comme ça, je ne cherchez pas à comprendre, c'est un peu space. Mais... On fait on fait on fait avec euh, je vais garder exactement le même espacement euh, les deux demi queues de chaque côté contre que pardon seront exactement pareil donc je laisse comme ça je vais utiliser 4 queues que d'arrondes je vais laisser aussi comme ça et par contre la fraise droite que je vais utiliser pour réaliser mes queues d'arrondes va être de 10 mm alors pourquoi utiliser une fraise droite pour faire des queues d'arrondes de Eh bien vous verrez dans la vidéo parce que en fait c'est l'inverse c'est euh, complexe à expliquer je calcule et ça me donne encore une fois toute une série de chiffres que je vais devoir utiliser comme dans la dernière vidéo pour avoir mes repères maintenant un détails supplémentaires, ici j'ai un chiffre là 63 mm alors et eh ben c'est le chiffre qui va me permettre de calculer mon point de basculement qu'est ce que le point de basculement et eh ben vous le verrez encore une fois dans la vidéo car c'est complexe à expliquer maintenant je crée mon template et ça bug donc je vais juste inscrire les chiffres sur un petit bout de papier pour pouvoir m'en souvenir et les utiliser avec euh, la règle numérique on se retrouve donc dans l'atelier, à tout de suite donc c'est parti, je vais venir clamper ma pièce je la mets la phase de référence, là où il y a le parement sur la phase de référence de ma machine, c'est à dire contre le rail je verrouille avec l'excentrique et je vais pouvoir faire mes euh, contre-queues d'aronde. Alors avec la fraise à queue d'arrondes de 7 euh, de 8 degrés, pardon. Comme vous pouvez le voir, je viens de faire mes contre-queues d'arrondes. Donc maintenant, je vais passer au réglage de la machine pour faire mes queues d'arrondes, à proprement parler. Alors, rien de compliqué, je vais juste devoir bouger ces pions. Euh, C'est très simple. Il suffit de regarder ce que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, pour usiner mes contre-queues d'arrondes, celle-ci, sur le router-boss, si vous avez fait attention, il était dans cette position-là. Alors, je vais devoir le régler car j'utilise. Enfin, je vais devoir régler cette partie-là, les ailes en vert, sur un angle précis. Je vous rappelle que ma fraise est une fraise de 8 degrés. Alors, sur le bout de plastique là, en haut et en bas, et de chaque côté de la machine, il y a des cotations angulaires 0, 1, 2, 3, jusqu'à 10. Voilà. Donc, je vais devoir si j'utilise une fraise de 8 degrés mettre les pipioux dans le bordel pour me caler à 8 degrés jusque là c'est logique ce qu'il y a de bien c'est que ça rentre comme papa dans maman ou comme on dit chez moi l'affaire est dans le cul de l'âne Alors, je sais, ça fait beaucoup d'expressions tout ça mais vous aurez tous compris comment ça marchait alors voilà ma fraise ayant un angle de 8 degrés ça va me permettre de réaliser à l'aide d'une queue droite de 10, 12 ou ce que, tu, ce que vous voulez comme euh, taille en diamètre, de réaliser ces parties là de réaliser les queues d'arande en fait Voilà, bon, on les voit mieux ici et oui, l'angle que vous retrouvez là et bien on le retrouve ici je sais pas si je suis clair, encore une fois, j'ai l'habitude de pas de... De fouiller, de... de mal expliquer, mais les vidéos, les images sont vachement plus parlantes. Petite précision, je disais que ça partait de 0 à 10 degrés. Et bien, si vous voulez faire des queues d'aronde avec un angle supérieur à 10 degrés, et ben, vous ne pouvez pas. De toute façon, tout ce qui est pour moi au-dessus de 9 degrés, c'est dégueu. Regardez, frais à fraise quasiment équivalente ce que ça peut donner. Franchement, il euh, n'y bah, a pas photo quoi. Euh, moi, personnellement, j'utilise celle-là plutôt que celle-là. Celle-là, elle, elle doit avoir un angle de, bah, je ne sais pas. Euh... C'est même pas marqué d'ailleurs. Voilà, c'est. Je ne sais pas. Et honnêtement, je l'ai très peu utilisé. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'un nombre qui se trouvait sur le tableau généré par ordinateur. Détail supplémentaire, ici j'ai un chiffre là. 63 mm. Donc c'est le nombre guide qui va me permettre de calculer mon point de basculement. Enfin, je ne calcule pas mon point de basculement, ce qui m'a automatiquement donné. Alors sur ce tableau ou à bac, vous avez de représenter les fraises à queue d'aronde ici, partie là, à gauche. Et ici, sur cette euh, ligne-là, les fraises en code impériale. Les fraises droites, pardon, en côte impériale. Donc, j'utilise dans ma vidéo... Une fraise de 8 degrés 7 16e et une fraise droite de 10 mm. Alors regardez, eh ben, je, suis, je suis dans la panade parce qu'il n'y a pas 10 mm. Donc le fait de calculer avec l'ordinateur nous simplifie grandement la tâche. Je pourrais travailler avec des fraises uniquement en impérial, ça me faciliterait la tâche. Donc si j'avais dû prendre une fraise de 1,5 pouce, j'aurais eu un nombre guide de 84,5 mm. Euh, millimètres. donc sur ma défonceuse j'ai une fraise de 8 degrés de montée dessus alors je vais devoir régler le système ici en vert à 8 degrés donc je répète il y a des indications de angulaires donc il suffit juste de se mettre sur le bon pion et c'est parti 8 degrés 8 degrés, alors pour faciliter l'insertion des pions, je desserre l'axe de mon truc là. Je sais pas comment ça s'appelle. Je mets encore une fois à 8 degrés. Voilà, je suis dedans. Je ne serre, ça, je ne serre pas ça tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, même chose, on enlève les pions, on se met sur 8 degrés aussi de ce côté-là. Voilà. Alors, ça doit venir coulisser comme ça. Je desserre aussi ici pour faciliter mon positionnement exact. Alors, il faut que mes, mon côté là, supérieur là et <coughs> mon côté inférieur ici touchent parfaitement au bord de la plaque de défonceuse. Sinon, ma, ma cote angulaire ben, ne sera pas bonne. Je pas mes 8 degrés. Donc là, je resserre. Voilà. je bascule de l'autre côté et je contrôle, pareil si la plaque verte vient toucher le bord de la plaque transparente pareil de l'autre côté, si c'est bon on resserre tout, c'est bon on a nos 8 degrés de chaque côté voilà donc là, je suis en mesure de réaliser mes queues d'aronde sans trop de problème il faut juste que je fasse attention à mettre une butée ici pour ne pas venir faire euh, taper la fraise dans la plaque d'aluminium alors là on a intérêt plutôt à faire gaffe parce que mine de rien euh, je pense que ça devrait partir dans tous les sens une fois vous avez réglé vos plastiques verts là, vous allez devoir mettre une fraise droite alors voilà, je vais y mettre une fraise de 10 avec une bonne grosse queue de 12,7 mm ouais, ouais je sais, je suis un petit peu... Euh... Bon, je vais rien dire, stop Donc ça y est, tout est prêt, ma fraise de défonceuse est montée, j'ai fait mon zéro, mes angles sont réglés, mes butées avant arrière sont positionnées, pour faut pas que j'attaque l'aluminium, normalement tout devrait bien se passer, je vais y aller tout doucement, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, donc je ne me rappelle plus du tout la manœuvre précise et enfin, exacte à, à réaliser. Donc plutôt que de faire une connerie, slowly, alors ici le long de mon doigt, vous avez un régler qui va de 0 mm à 140 mm et ici un centreur donc suivant le type de queue daronde que je veux faire je dois me régler avec, euh, avec ce centreur sur une position précise alors cette position précise elle est obtenue avec le logiciel que vous avez vu précédemment donc là en l'occurrence c'était 64 mm donc je me cale le centre de mon centreur forcément sur 64 mm, pareil du côté droite et du côté gauche et ça me fera mon point de bascule. Alors... Alors voilà, mes queues d'aronde sont faites. 4, enfin 2 plus des demi-queues. Donc maintenant, il ben, reste à savoir si ça rentre. Alors, normalement, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Ça va forcer un petit peu, je pense. On va tester. Alors, euh, non, c'est rentre. sens. Voilà. Ça force un tout petit peu. Une petite cale, un petit coup de marteau et normalement, voilà, je pense que c'est pas mal du tout, et voilà cette vidéo euh, tuto, enfin tuto, cette vidéo explicative sur le router Boss est maintenant terminée. J'espère que vous aurez appris un peu plus de trucs sur cet appareil-là. J'espère que ça vous aura plu. Et si jamais ça vous tentait d'en acheter un, euh, de, demandez-moi, parlez-moi-en avant. On pourrait peut-être faire quelque chose sur le tarif ou sur les frais de port ou sur, sur quelque chose avec euh, Lewis. Euh, je suis en contact régulièrement avec lui justement pour ces vidéos-là. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des remarques positives et négatives, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires. Je réponds à tout le monde et je veux qu'on continue à me tutoyer. C'est sympa. Merci à vous. C'était Franck de Criolinium.fr Ah euh, si, j'ai oublié un truc. Euh, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne. Allez, à bientôt les amis.